Ah okay. <coughs> oh non non. Il forcément venir par là non. Ah, je me suis fait piéger. Oh non, non, non, non Il est passé vite Non Quel dommage. Quel dommage <rire> Ouais il aurait bien tenu, il aurait bien tenu. J'espère qu'on va faire un moteur. Ce serait bien. Besoin de soin Oh non. Non. Bon, ça y revient pas. On a un moteur pas loin. On peut le faire. Hein. Bon, il est en haut. Faut juste que celui qui est au bout, là... Dis donc, ce serait pas un... <rire> Ce serait pas un petit euh, comment dirais-je euh, Judas quand même Merci Alexis, merci beaucoup pour les 23 mois, merci infiniment Très très grand, merci à toi Alexis L'approche j'ai de deux ans, merci pour l'alternance qui soulage le portefeuille et paye le sub. Et bien merci à toi, merci à toi qui permet à la chaîne d'exister et qui permet à tout ça de se faire. Donc euh, juste euh, tu régales, merci beaucoup. Il y en a un moteur là. Faut faire le moteur en hein. haut, faire, faire le moteur en hein. haut. Bonjour Feng Feng. Et il est. Oh ça va aller là-bas. Petite réparation de moteur. Hmm. Ouh en fait, La game est intéressante en terminer. Il galère ce moteur, il est là. Faut faire le moteur au milieu. Il galère un peu. Hein. <rire> il est en dans un placard. Très bien. Il est en... en chase. Ok, ok. Ok, il descend très bien. On va faire le moteur d'en bas là peut-être. Oh non, qui a déjà été fait. Ok. Dommage. Bon, il est en haut, on le sait, grâce à nos détections d'aura. Nos sens supersoniques. Elle ah, est plutôt là. Laisse-moi te sonner. Laisse-moi te sonner. Laisse-moi te... ah. Ok, la résistance. J'ai TPH Bonsoir, bonsoir. Oh ça régale hein. Ça régale là, avec la détection. Ça régale. Ouais, c'est pas mal. Oh, la Feng, elle le tient, quoi. La Feng MVP. J'espère. Si, en plus, elle a adrénaline. Ouh oh, l'adrénaline qui a carré le truc. Genre, ça s'est joué à 3 secondes. Même pas, moins. Hit, réparation. Adrénaline. Il y a un bisutage sur le. Prévu sur Whisker? Je sais même pas si c'est Noël ou quoi, mais. Elle s'éloigne. <rire> ah lui qui est là qui est blessé. Ok. <coughs> Pourquoi tu joues jamais au soirées du lundi avec Gigi compagnie. Bah pour... Attends. Pourquoi toi tu joues pas avec le lundi avec et compagnie. Hein? <rire> ouais, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ouais. Oh. Alors ah, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut. Ouais. Non. On y va deux. Ok. On peut, on peut, en vrai. Allez Et ouais, mon gars Allez Yes Allez